La danse classique peut sembler de prime abord inaccessible, et peut même susciter certaines craintes. Et pour cause, il s'agit d'une danse qui requiert à la fois de la rigueur et de la délicatesse. Certes, la danse classique n'est pas la plus simple, mais on a mille et une raisons de la recommander. Un enfant qui commence la danse, par le classique, aura des facilités pour appréhender les autres danses. En outre, il parviendra plus aisément à prendre son envol, à se sentir libre de ses mouvements et à créer son propre style. Vous allez adorer mettre votre enfant à la danse classique pour les trois raisons qui vont suivre. Commencez le classique tôt, le secret pour exceller. Plus un enfant s'initie tôt à une activité, plus il a de chances d'exceller. Prenons l'exemple des langues. Un enfant, qui baigne dans un environnement multiculturel, dès le plus jeune âge, aura plus de facilité à devenir bilingue, voire trilingue. Si son papa lui a toujours parlé anglais et que sa maman lui a toujours parlé français, l'enfant parlera au moins deux langues sans avoir eu à fournir le moindre effort. Eh bien, il en est de même pour la danse. En effet, un enfant qui assimile la danse classique dès le plus jeune âge, rencontrera bien moins de difficultés à assimiler les différentes techniques qu'un adulte qui a eu le temps de prendre de mauvaises habitudes et de s'en accoutumer. Avec la danse classique comme bagage, rien ne lui paraîtra insurmontable. La danse classique est, sans nul doute, l'une des danses les plus techniques. De ce fait, si l'enfant, après avoir appris la danse classique, souhaite se lancer dans le street jazz, par exemple, tout lui paraîtra plus facile. En effet, grâce à la technique et l'expérience acquise, il aura plus de facilité à s'investir dans d'autres danses. Au même titre que la musique classique est l'alphabet de la musique, la danse classique est la grammaire de la danse. Elle est si rigoureuse, qu'une fois que la technicité de cette dernière est acquise, absolument tout paraît plus simple. En plus, le fait de maîtriser le classique rend la danse, quelle qu'elle soit, plus esthétique. La danse classique, la danse idéale pour imprégner votre enfant de rigueur et de vertu. On est tous charmés par la danseuse étoile de l'opéra. Classe, raffinée, précise et si élégante. Mais on sait tous à quel point il a été difficile pour cette dernière d'en arriver là. En effet, la danse classique demande une certaine rigueur, code vestimentaire imposé, ponctualité, chignon. Aussi, très tôt, on se rend compte que cette danse revêt d'éléments techniques difficiles à aborder, plier, dégager, rond de jambes. Ces rituels impriment une rigueur qui confère à l'enfant un excellent relais aux valeurs de l'éducation. De plus, cette discipline est le parfait exemple qui démontre qu'il faut travailler dur pour obtenir des résultats. En se confrontant à cette discipline, l'enfant finit par prendre conscience que pour obtenir un résultat de qualité, il faut travailler de manière acharnée. En bref... L'enfant n'en sortira que grandi. Débuter l'apprentissage de la danse par le classique n'a que des avantages pour l'enfant. Alors, pourquoi hésiter davantage Chez Salsa Nueva, nous proposons, en effet, des cours de danse pour les enfants, dont des cours de danse classique. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous diriger sur notre site internet.